Éducadroit, c'est un outil qui a été développé par le Défenseur des droits il y a quelques années, vraiment à destination des jeunes publics pour leur faire prendre conscience que finalement le droit est partout et euh, en les sensibilisant à ces questions-là. Depuis deux ans, on anime ce, cette journée avec différents partenaires, l'UNICEF, le Défenseur des droits, des associations d'éducation populaire comme les Franca, la DEJ, et euh, cette journée a pour but, ces journées pardon, ont pour but de former du coup euh, des animateurs, euh, des jeunes de la mission locale. On est tous concernés, tous concernés je dirais, mais il n'y en a pas. Peut-être qu'ils sont plus concernés que d'autres parce qu'à cet âge-là peut-être souvent on peut être victime de st stéréotypes et de préjugés. Donc c'est super intéressant, c'est un âge assez sensible où on est en train de faire des démarches d'insertion, de recherche d'emploi, de recherche de stage et d'emploi avec des entretiens. Apporter des petites précisions sur des points juridiques, euh, par exemple concernant les peines d'emprisonnement, les amendes. De l'égalité, de la discrimination beaucoup de choses et à travers du coup cette exposition c'est les amener à découvrir certains droits et leur liberté. Les outils qui sont mis à notre disposition c'est justement les caricatures et justement il y a aussi des ateliers avec des quiz, des petites vidéos en deuxième partie qui sont proposés aussi j'ai assisté aujourd'hui euh, à cette formation éducat droit. Voilà, on a, ça a été pas mal interactif et euh, ça aide pas mal en fait les personnes qui vont être responsables de structures, euh, de pouvoir identifier euh, ben, les, les, tout ce qui va être loi et législation au niveau euh, donc, infantile. Quoi. Pas mal d'informations sur le droit à l'enfance, très intéressant. Tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour répondre aux besoins et aux, et aux difficultés de, de l'enfance en général des réponses à l'égalité des chances, des droits envers les enfants, etc. Très intéressant.